Donc après, on, là on est en train de travailler sur la préparation d'un spectacle d'accord, avec des chorégraphies. Donc il y a, y a, y a un, euh, un écueil à éviter, c'est de lasser vos élèves. Il faut tout faire pour ne pas lasser vos élèves de la chorégraphie. Parce qu'à force de répéter toujours la même musique et de rabâcher les mouvements, arrive à un moment donné où les élèves ne font même plus d'efforts, de parce qu'ils en ont un petit peu marre. Il hein. faut, faut voir, ce ne pas des professionnels, ils ne sont, euh, sont pas dans l'exactitude. Dans Donc, c'est pour ça que je fais travailler les, les éléments de la chorégraphie dans un cours avec d'autres musiques, et quand je les incorpore dans la, dans la chorégraphie, je ne mets pas trois heures à leur, à leur, à leur expliquer, parce qu'on l'a déjà étudié. D'accord C'est la. C'est la raison de la relation entre le cours complet que je vous ai montré la dernière fois et la, la, la, la, la, et la chorégraphie que je propose. En fait. Voilà. Donc, ça, c'est important, le, le point numéro 3. Voilà. Donc, là, c'était le groupe central. Alors, il y en a qui se sont méprises sur, euh, sur les petits points, les petits points verts que j'avais faits. Et ça, c'était mes repères, musique, euh, repères musicaux quand ça faisait. Et 3, c'est le piano qui faisait 1, 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, pam, pam, et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, pam, pam, d'accord Donc ça faisait 5, 6, 7, 8, 1, 2, pam, pam, et 5, 6, 7, 8, 1, 2, pam, pam. Et 5, 6, 7, 8. 1, 2 tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, tchak, voilà. Et ça, c'est ça. Il y en a qui se sont demandé ce que c'était les petits points. Et alors après, bon, évidemment, vous ne comprenez pas exactement mes dessins, mais après, le tout, c'est d'avoir votre propre, votre propre langage dessiné. Euh, moi, par exemple, quand, quand ils sont de face, en général, il n'y a pas de queue de cheval. Quand je tourne la tête comme ça, je mets une queue de cheval parce que je sais que ça va par là. Euh, voilà Par exemple, voyez ce petit… Attends, je sais pas. Vous voilà. voyez par exemple ce petit… Vous voyez ma souris qui tourne ou non Oui. Vous voyez là, par exemple. Ça, ça le, le, le poids, il est là et ma tête, elle est tournée vers le point, vers le doigt. Donc, en fin de compte, je n'ai pas besoin de marquer « tourner la tête à droite » ou « tourner la tête à gauche ». Puisque je mets une queue de cheval qui va me dire que ma tête, elle est là-bas. Et quand la tête, elle est, elle est pleine, comme ici, ici, ça veut dire qu'elle est en bas et j'ai la queue de cheval en haut, ça veut dire qu'on ne voit que mes cheveux. Et quand, elle a, et quand je suis de dos, je, mets, je, je remplis la tête sans queue de cheval. Et là, je n'ai pas besoin de marquer de dos, puisque dans mon code, je sais que c'est de dos. Voilà wow.